de gloire, je bénis ton saint nom. Mm. Chez toi, il n'y a pas hasard. Toi, tu savais ces jours. C'est pour cela que je suis reconnaissant envers toi Amen. pour te dire merci yes. parce que tu as préparé ces jours pour nous. L'heure est arrivée, Seigneur, manifeste-toi, parle-nous, enseigne-nous à travers ta parole. C'est pour cela que nous dédions cette temps de tes saintes mains, Seigneur, que ta présence soit au milieu de nous. Viens l'Esprit de Dieu enseigne nous Seigneur, manifeste-toi au milieu de ton peuple. Nous prions ainsi, par les noms puissants de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen. Prenons place. Je bénis l'éternel Dieu, celui qui a voulu que nous soyons là aujourd'hui. Amen. Amen. Amen. Amen. Ça fait déjà un certain un moment un bout de temps que je ne viens plus ici à Lyon. Mais Dieu sait prépare partout. Amen. Amen. Je pensais qu'est-ce que je pouvais partager avec le peuple. L'autre jour, quand je parlais avec le pasteur, je me disais qu'est-ce que j'ai peux enseigner au peuple de Dieu. Mais ce matin, quelque chose est venu dans, dans ma tête. C'est un enseignement que, que je suis en train de donner. À l'école de la montagne, ça fait déjà un bout de temps que je suis en train d'enseigner le peuple de Dieu sur l'école de la montagne. Nous avons parlé dans cet enseignement, comment nous pouvons vivre dans la présence de Dieu. J'ai donné l'exemple dans cet enseignement comme Moïse, toute sa vie devant, il a passé toute sa vie devant Dieu. Mais il y a un paragraphe dans cet enseignement que je voulais partager aujourd'hui avec vous sur l'environnement. Amen. Amen. C'est très important dans notre vie chrétienne. Nous devons comprendre beaucoup de choses sur l'environnement. Parce que ça, l'environnement nous influence. Frères et sœurs, si tu veux avancer dans ta vie, il faut choisir ton environnement. Très important. L'environnement est quelque chose de très important dans notre vie. Il ne faut jamais négliger le côté de l'environnement. Notre milieu, ça fait partie de ta vie. Cela peut influencer ta vie pour réussir peut influencer ta vie pour échouer. Amen. L'environnement nous affecte. Tout ce que nous voyons ici sur la terre, ça nous affecte, ça nous influence. Tout ce que vous attendez, ça nous influence. C'est pour ça que c'est très important, une partie de la vie chrétienne, si tu veux réussir, même dans la vie personnelle, nous devons savoir choisir notre environnement. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu, Pissom chapitre 1, dans le livre de Pissom chapitre 1, le verset 1 à 3. Il y a beaucoup de gens qui ont réussi leur vie à cause de l'environnement. Beaucoup ont échoué à cause de l'environnement. C'est pour cela que c'est une des grandes parties, une des secrets de la récite dans la vie. Parce que l'environnement peut être affecté. Pour la récite, l'environnement peut amener à l'échec. Amen. Amen. La Bible dit, on va lire dans le nom du Seigneur. Amen. On se met debout pour honorer la parole. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont les feuilles ne se fêtent point. Tout ce qu'il qu'il fait lui récit Amen, Amen. Ici, le salmiste -Nice Affirme Les secrets de la récite Amen Ici, il insiste Les secrets de la récite La récite, la récite Consiste à comprendre la parole de Dieu Amen Et à fuir tout ce qui est mauvais. C'est pour cela que la Bible dit ici, « heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. » C'est-à-dire, l'homme est heureux s'il si sait choisir son environnement. S'il ne marche pas dans le mauvais conseil des méchants. Frère et sœurs, beaucoup de personnes ont réussi leur vie à cause de l'environnement. Beaucoup de personnes ont échoué leur vie à cause de l'environnement. Je me souviens quand je suis arrivé en Europe. Ça fait déjà longtemps, plus de 30, quelques années. À cette époque-là, j'avais un ami. Lui était venu avant moi, deux mois avant. Quand il est venu, on était des piaquers. C'est-à-dire on avait des difficultés pour avoir de l'argent. Et l'ami, il avait pensé que non, quand je serai en Europe, on avait beaucoup d'ambitions. On va aller seulement en Europe pour euh, six mois ou une année, deux ans. On ne savait pas l'Europe. Je vais acheter des voitures. Il faut que je baptise là-bas au pays. Et l'ami est arrivé ici deux mois, puis après, pas d'argent. Amen il a commencé à se lamenter. Il a commencé à se lamenter. Ah, il voyait les autres hein, qu'ils qu vivaient bien. Parce que nous, quand nous sommes arrivés, on était encore très jeunes. Amen. Amen. Et notre envie était de bien s'habiller. Comme on voyait les, les, les musiciens. Il faut que je m'habille bien de marque. Mais quand on, on allait dans, le, dans, dans les magasins, on regardait les prix. Oh! Ça coûtait cher. Mais comment on va avoir tout ce que nous avons besoin Mais il y avait des amis, des, des gens qui vendaient des kindokis. C'est-à-dire, à cette époque, c'était le, le drogue. Il y avait les autres qui faisaient des dettes coloniales. Amen, Amen. Vous connaissez les dettes coloniales C'est-à-dire les gens qui allaient au magasin pour voler. Nous, on appelait ça dettes coloniales. C'est-à-dire, les blancs sont venus dans notre pays pour voler. C'est notre tour maintenant hein? ah, de récupérer ce qu'ils ont volé. C'est-à-dire, qu'on appelait ça dette coloniale. Amen. Amen. Mais cet ami-là, comme il était piacaire, il avait un ami. Et cet ami-là, il vendait des drogues. Lui ne savait pas. Comme il s'est lamenté beaucoup, l'ami lui dit il posa la question ah comment tu fais regarde pour avoir même 10 francs c'est difficile et l'ami dit je vais te montrer un secret tu verras si tu veux avoir de l'argent je te montrerai un jour cet ami là il est venu à il avait un paquet qui avait des drogues il a donné à ses monsieur à ses gars, à cet ami il a dit, allez, tu vas Tu vas ces monsieur là, allez le vendre Ce paquet, il va te donner de l'argent c'est Ce que nous faisons nous tout, tous les jours Or il ne savait pas que ce messieurs C'était un policier Amen. Amen Quand il est parti, il a vendu Le messier l'a a pris Il est tombé dans la piège Il est entré en prison Il était condamné parce qu'on l'avait Arrêté avec épreuve. Amen, Amen. La Bible dit ici si. L'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Frère, il faut bien choisir ton environnement. C'est très important. On retrouve ce principe dans la vie d'Abraham et de Marie. Frère, si tu veux réussir dans ta vie, regarde le milieu que tu fréquentes. Si tu veux avancer dans ta vie chrétienne, regarde le milieu. Beaucoup ont échoué à cause du millier mm. Beaucoup ont échoué à cause de l'environnement Et il y a encore beaucoup qui ont réussi à cause de, de, de l'environnement Si tu as un bon environnement Tu as mm. un, un bon millier Ça peut t'influencer, Ça peut t'avancer. Mm. Amen, Amen. C'est très important le Christ de Dieu C'est pour cela le secret de la récite consiste à savoir méditer la parole de Dieu et à fuir les mauvaises compagnies. Amen. Amen. Amen. Regarde la vie d'Abraham. Abraham, sachant que Isaac, son fils, était le fils de la promesse. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il a voulu que les promesses de Dieu soient accomplies dans la vie d'Isaac, c'est-à-dire il a préparé l'environnement d'Isaac. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Église souvent bien. C'est très important. Abraham avait préparé l'environnement d'Isaac, comme Isaac était fils de la promesse. Pour que Isaac puisse bien grandir, il a voulu bien sécuriser sa vie. Qu'est-ce qu'il avait fait Parce qu'Abraham, avant d'avoir Isaac, il avait eu Ismaël. Amen Il avait eu Ismaël. Or, le fils de la promesse, pour que les promesses de Dieu s'accomplissent, il fallait que l'environnement d'Isaac soit bien. Si Isaac soit bien sécurisé. Amen. Amen. Genèse chapitre 25. Qu'est-ce qui nous dit la Bible? Dans le livre de Genèse. Chapitre 25. Le verset 6. La Bible dit. Il fit des dons au fils de ses coquibines. Et tandis qu'ils vivaient encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays de l'Orient. Amen. Amen. Amen. Amen. Si tu lis dans le verset 5, on dit, Abraham donna tous ses biens à Isaac. Et le verset 6 dit, il fit des dons au fils de ses coquibines. C'est-à-dire, à part Isaac, Abraham avait encore d'autres fils. Amen. Amen. Amen. Le fils de cette coquibine, comme Ismaël, il était le fils d'Abraham. Mais il a, il, il a eu Ismaël avec euh, sa, sa servante, la, la servante de Sarah. Amen. Amen. À part ça, il avait eu il, il y a encore d'autres fils. Ce, le fils qui était le fils de cette coquibine. Mais pour que l'environnement d'Isaac Les promesses d'Isaac Soient accomplies Les promesses de Dieu soient accomplies dans la vie d'Isaac Qu'est-ce qu'Abraham avait fait Il a voulu sécuriser La vie d'Isaac Il a donné tous ses dons à Isaac Et il a pris Les autres Il a donné des dons Et il les a envoyés loin Amen, Amen. Ils a envoyés loin De la vie d'Isaac Amen. Pourquoi Pour que les promesses que Dieu avait données à Abraham pour Isaac, cela soit accompli. Si l'environnement n'était pas bien préparé, peut-être que les promesses de Dieu à Isaac ne, ne pouvaient pas s'accomplir. Amen. C'est très important. Amen. Frère et sœurs, toi, hier, tu étais à la cérémonie. Je m'adresse au pasteur et à maman pasteur. Ils ont dédié l'enfant à Dieu. Vous devez préparer son environnement. Nous sommes des parents. Nous devons préparer l'environnement de nos enfants. Si nous voulons que les promesses de Dieu puissent s'accomplir dans, dans leur vie, si nous voulons que nos enfants puissent grandir bien, pour que la main de Dieu agisse dans leur vie, nous devons regarder qu'est-ce qui peut influencer leur vie. Qu'est-ce qu'ils sont là pour mettre des obstacles Amen. Isaac était fils légitime. Pour que cela s'accomplisse, la main de Dieu agisse, il fallait que Abraham fasse éloigner tout ce qui est. Obstacle. Amen. Amen. Le passé, ils ont offert leur enfant à Dieu. Dédier la petite à Dieu. Il faut regarder maintenant son environnement. Qu'est-ce qui peut bloquer son développement? Qu'est-ce qui peut bloquer euh, sa croissance? Ce qui est interdit, il faut le mettre loin. Amen. Amen. Regarde ta propre vie. Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Amen. Amen. Amen. Dans l'école de Dieu, il y a des choses. Amen. Amen. Écoute-moi bien. Dans l'école de Dieu, il y a des choses. La première chose, connaître Dieu, Il est ton sauveur, il est ton Seigneur. La deuxième chose, c'est connaître soi-même. Amen. Amen. Tu veux réussir ta vie, il faut se connaître. Est-ce que tu te connais? Tu connais ton environnement? Tu connais ton milieu? Regarde le milieu que tu fréquentes. Frère et sur l'environnement, tout ce que nous attendons nous affecte. Amen. Amen. Tout ce que nous voyons nous affecte. Amen. Amen. Frère et sœurs, il y a des gens, quand tu les regardes, ils te dominent directement. Vouloir ou pas. Il faut faire attention. Surtout, je souligne ça beaucoup pour les jeunes. Tout ce que nous touchons nous affecte. Il faut faire beaucoup d'attention. N'aime pas que tout le monde vienne toucher ton corps. Non. Ça peut t'affecter. Ça peut t'amener à la ruine. Il y a des gens qui sont tombés dans l'adultère, dans la vie, dans, dans la sexualité, à cause de ce moment. Ils n'ont pas voulu. Mais quelqu'un l'a touché. Or, cette personne, il était affecté des mauvais esprits. directement l'a dominé complètement. Après l'acte la, réal... la personne s'est réveillée Mais c'est déjà trop tard Amen l'église Est-ce que l'église me comprend C'est très important l'église de Dieu je, dis, je suis en train d'enseigner sur L'école de Dieu Dans l'école de la montagne Il y a beaucoup de choses à comprendre C'est une des parties sur l'environnement Ça nous affecte Beaucoup de fois, nous échouons On cherche de, de sorciers De gauche à droite C'est notre propre faute Amen? Amen Après, on avait compris Que pour que les promesses De Dieu soient accomplies Dans la vie d'Isaac Il fallait que je puisse Désaffecter tout son environnement Tout ce qui peut l'empêcher de, de la croissance Parce que Ismaël était là. Il pouvait voir, oh, comment papa toujours aime Isaac. C'est moi encore, je suis son fils. Amen. Qu'est-ce qui pouvait amener? La jalousie. Alléluia. Ce qui a mené Joseph a être vendu par ses frères à cause de la jalousie. Amen. À cause de la jalousie, c'est même fait ils ont dit non. Pourquoi c'est mal lui? Pourquoi c'est mal lui? Regarde tes enfants. Parmi tes enfants, il y a un que Dieu a mis l'étoile. Amen. Il faut avoir l'habitude de rester et d'étudier tes enfants. De comprendre chaque, chacun de tes enfants. Si tu es parent. Amen. Amen. Peut-être parmi tes enfants, il y a un Moïse. Amen. Amen. Frère, c'est très important l'église de de saisir, de comprendre cela. Il a envoyé tout ce qui pouvait empêcher la croissance d'Isaac. Les a les envoyés loin. Pour qu'un ne puissent pas nuire à son fils. Amen. Amen. Amen c'est très important regardons la vie de Marie la mère de Jésus si elle n'a pas compris son environnement si c'était à notre époque peut-être Jésus ne pouvait pas se naître Amen Amen, Amen. allez y à l'église Marie une fille vierge sans histoire Amen. Elle était fiancée à Joseph. Fiancée à Joseph. Une fille vierge qu'elle ne connaît pas des hommes. Mais elle tombe enceinte. C'est un scandale. Amen. Dans notre époque, c'est un scandale. Même à leur époque, c'est un scandale. Parce que nous tous nous avons grandi dans des quartiers. On se connaissait. Mais toi, on te connaît que tu es vierge. Tu as un fiancé. Après, directement, on te voit en scène, La, la, la première personne à viser sera qui Le fiancé, non Amen. Amen, l'église. Amen. Amen c'est très important l'église de Dieu. Amen. La première personne à viser, ça sera le fiancé. Mais oh, regarde Dieu comment il fait des choses. Quand Marie est tombée enceinte, une fille qui n'est pas encore mariée, mais tombée enceinte, qu'est-ce qu'il a fait Dieu l'a avertie, elle est partie vers sa cousine. Amen. Amen. C'est Elisabeth. Pourquoi elle était partie vers Elisabeth? Parce que Dieu, l'esprit de Dieu l'avait visité en avance. Pour avoir Jean-Baptiste. Amen. Amen. La personne qui pouvait comprendre seulement la révélation, c'était Elisabeth. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. L'église de Dieu. Est-ce que l'église me comprend ah oui, ah oui. C'est très important. Elle était chez elle. Le Saint-Esprit l'a visité. Elle est maintenant enceinte. Si elle était restée dans son environnement, dans son quartier, qu'est-ce que les gens pouvaient... Amen. Amen Toi, on te connaît que tu es marié. On te voit directement en grosse. On te connaît que tu es euh, célibataire. On te voit en grosse. Même les pasteurs, même nous les pasteurs, on va commencer. Ah, on va commencer à commenter. Amen. Mais pour que cela ne se fasse pas, la personne qui pouvait comprendre Marie, c'était seulement ma sa cousine, Elisabeth. Pourquoi Parce que Elisabeth, encore. Le Saint-Esprit l'avait visité. Amen. Amen. Amen. Frère, essaie pour comprendre les choses de Dieu. Si le Saint-Esprit ne te visite pas, tu ne comprendras jamais. Amen. Quand quelqu'un donne des témoignages, si jamais tu as donné un témoignage, tu ne peux pas comprendre. À qui ce sont des mensonges. Amen. Amen. Mais pour comprendre si toi-même tu as passé dans cette expérience-là. Amen. Amen. Alléluia C'est pour cela Dieu avait dit à, à, à Moïse Je te ferai Dieu devant Pharaon Pourquoi Parce que Pharaon était considéré Comme Dieu Mais pour combattre un Dieu Il faut être Dieu Amen, Amen. Amen. C'est-à-dire pour combattre dans la spiritualité Il faut être dans la spiritualité Amen. Comprendre les choses Spirituelles C'est pour cela Dieu avait fait Moïse comme Dieu devant Pharaon. Ah. Amen. Amen. C'est très important l'église de Dieu. Regarde ton environnement. Qu'est-ce que les gens te disent? Quel est ton milieu que tu fréquentes? Amen. Amen. Marie n'est ne, ne pas restée là. Elle est partie vers sa cousine. Elle est le Saint-Esprit. Il, il a visité encore Joseph pour l'avertir. Amen. Parce que si Joseph n'était pas euh, averti par le Saint-Esprit, elle pouvait bouder Marie. Elle pouvait, il pouvait déclarer Marie comme une femme, euh, n'importe quelle femme. Amen. C'est pour cela l'église de Dieu. Regarde ton environnement. Savoir choisir tes amis. Amen. Amen. Il y a des amis qui sont le meilleurs, qui peuvent t'orienter à réussir. Il y a des amis qui peuvent encore, au lieu de t'orienter à réussir, ils sont là pour te tirer. Ah, que nous soyons tous des mêmes. Amen. Amen. Amen. Commence à regarder ton environnement. Quel est l'impact de ton environnement Tout ce que nous attendons, tout ce que nous voyons, ça nous affecte. Amen. Amen. C'est pour cela, frère. Fouillez toutes les personnes qui ne croient pas en toi. Amen. Amen. Si tu veux réussir, il faut être entouré dans le milieu de personnes qui croient en toi. Amen. Amen. Amen. Dieu a mis quelque chose dans ta vie. Même le Seigneur Jésus-Christ, il a marché avec ceux qui, ceux qui croyaient en lui. Si tu viens dans cette église, tu ne crois pas au pasteur, sache-le que tu ne verras pas de miracle. Amen. Je te conseillerai de rester chez toi. Amen. Amen. Tu veux vivre la main de l'éternel, il faut croire premièrement que Dieu utilise le pasteur. Amen. Amen. Amen. Mais si tu ne crois pas à cela, ne viens pas. Fouillez tout ce qui, qui ne croit pas en toi. Si tu veux réussir dans ta vie. Amen. Amen. Amen. Attache-toi à toute personne qui te donne de la valeur. Amen. Amen. Amen. La personne qui te donne de la valeur. La personne qui te met à ta place, attache-toi à lui. Amen. Mais si la personne te néglige, oui. ne t'attache pas à lui. Allez-le à l'église. Est-ce que nous sommes là? C'est très important le bus de Dieu. Amen. Amen. Amen. Le Seigneur veut marcher lui-même avec la personne qui croyait en lui. C'est pour cela que tu vas voir, quand il est arrivé, il n'y avait pas de miracle parce qu'ils n'ont pas crié à lui. Les gens qui ont crié à lui, ils ont vu le miracle. C'est très important, le frère et soeur. Le récit, ça dépend de toi-même. Tu veux avancer, regarde ton environnement. Amen. La deuxième chose dans l'environnement, si tu veux réussir, savoir être discret. Oui. La discrétion, c'est très important dans la vie de quelqu'un. Oui. Amen. Amen. Amen. Pour conserver ce que tu as, vous devez être discret. Amen. Amen. Amen. Même Dieu, dans ses actions, il est discret. Regarde, il a révélé dans la Bible que le Messie viendra. Mais il n'a pas dit à quel temps et à quel moment. Amen. Les gens entendaient que le Messie viendra. Mais ils ne savaient pas. Le Messie sortira d'où Amen. Frère, il veut avancer, il faut être discret la discrétion ça va te faire monter mais si tu n'es pas discret le diable te viendra pour étouffer tes projets amen, amen. c'est très important pourquoi les frères de joseph l'ont vendu à cause de mal de discrétion mais comme joseph était dans le plan de dieu Dieu a préparé d'une autre façon. Amen. Mais si c'était seulement dans, dans l'homme, le plan de Joseph ne pouvait pas s'accomplir. Amen. Joseph avait fait des rêves. Il a rencontré ses rêves à ses frères. Parfois, il y a des choses que tu ne peux pas rencontrer. Que Dieu te révèle seulement à toi. Amen. Amen. Je dis tout, toujours. Frère et soeur, je suis passé plus de 30 ans. Ça fait longtemps que j'étais encore très très jeune. J'ai je vu beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de choses. Il y a des, des choses que tu peux rencontrer et il y a des choses que tu ne peux pas rencontrer. Quand Dieu te parle, quand il y a un rêve, un projet, pose-toi la question. Demande à Dieu ce que je, je, je suis en train de voir, à qui je peux dire. Amen. Amen. Amen. Il faut faire beaucoup d'attention. Je dis que même Dieu lui-même est, est discret. Il a dit que le Messie viendra. Mais il n'a pas dit à quel temps, à quel moment. Pour comprendre les choses de Dieu. Amen. Amen. Il a gardé le secret de la naissance de Christ. Pourquoi il a gardé ça? Amen. Amen. Pour que les diables ne viennent pas entorpisser le plan de Dieu. Parce que le diable est toujours là pour mettre des cailles. Regardez quand Hérode a su que Christ est venu. Il est né un Messie. Qu'est-ce qu'il avait fait Amen. Amen. Pour détruire les plans de Dieu, il a fait tuer tous les petits. Amen. Amen. Or, comme Dieu, il a déjà bien préparé. Il a déjà visité Joseph pour dire, prenez l'enfant, allez en Égypte. Alléluia Amen. Il faut faire beaucoup d'attention Dans cet enseignement Il y a un côté que j'ai dit L'étoile parle Amen. Amen Même le diable voit Que toi tu as l'étoile Alléluia Amen. Comme les mages Ils ont vu les étoiles Ils ont su lire les étoiles Et non Il y a le Messie qui est né Jusqu'à présent, il y a des gens qui lisent. Il faut faire beaucoup d'attention. Avoir la discrétion. Cela va t'aider à grandir. Amen. Amen. Amen. allez à l'église. C'est très important l'église de Dieu. Tu veux avancer. Ne néglise pas la force de l'environnement. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. C'est très important. Ne néglige pas la force de l'environnement. Être discret dans ta vie. Amen. Il faut savoir cacher ton avenir. Cacher tes talents. Soyez dans la, dans la discrétion. Et le mieux qu'on qu vous découvre. Amen. Que vous vous présentez toi-même. Alléluia l'église. Amen. Alléluia. Amen. Moi, beaucoup de gens parfois me disent parfois parce que toi, tu es peu discret, tu, tu es trop réservé. Tu connais beaucoup de choses. Mais pourquoi tu aimes toujours que les gens te découvrent J'ai été enseigné comme ça. Amen. Amen. Moi, quand j'arrive quelque, quelque part, jamais je me présente. Mais les gens... Mais découvre c'est ma selon comment je suis, selon mon caractère, ma façon d'être. Ils comprennent directement que non, il est différent. Ils vont commencer maintenant. Mais moi-même, je ne me présente jamais. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Frère, c'est très important. Pourquoi? Parce que le diable est là toujours pour nous étouffer. C'est mieux d'être découvert que que tu te présentes. Amen. Amen. Est-ce que tu retiens ça? Que tu retiens ça dans ta vie. Amen. La Bible dit même, nous pouvons regarder même Regarde même la nature. La nature peut nous influencer, peut nous instruire. Toutes ces masses sont cachées. Amen. Amen. Toutes ces manches sont cachées dans une membrane jusqu'à ce qu'il soient ma dire pour qu'ils puissent sortir. Amen. Amen. C'est très important frère. Comme un enfant qui se forme dans, la, dans le ventre de sa maman. Personne ne peut le... Jusqu'à l'enfant qui va sortir. C'est pour cela c'est très important. Frère, si tu veux rester dans ta vie, être discret. Amen. Amen. Amen. Être discret dans ta vie, oui. cela va t'aider. Tes projets, parfois, ne, ne, ne résistent pas parce que tu es trop parlé, tu parles trop. Amen. Tu as déjà pensé. déjà. Amen. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Même maintenant, quand nous partons en Afrique, il ils ne savent pas quel jour on... on, on, on tu étais venu depuis quel jour? Tu rentres quand? Non, dans un mois. Ils ne, ils ne savent pas. Le même jour que je vais rentrer, c'est eux qui vont comprendre, ah non, je rentre aujourd'hui. Amen. Amen. Amen. Être discret. Je me souviens quand je suis allé en Afrique pour la première fois. Quand je suis arrivé en Europe, c'était au 95 que je suis rentré pour la première fois. Amen. Heureusement que mon père n'a pas voulu que j'habite chez nous. Il a dit, comme tu es venu, on ne peut pas être ici, il faut aller dans notre place. Deux jours après, deux personnes sont venues, nous venons chercher un pasteur qui est venu de l'Europe, il a amené des choses pour nous. Amen. Amen. Une semaine après, les volets sont venus voler. Ils ont pris tout. Ils ont demandé seulement les trucs que j'avais amenés à mes parents. On ne va vous, pas vous faire du mal, mais donner seulement tout. Amen. Et si j'étais là-bas, on ne sait pas qu ce qui pouvait se passer. Alléluia. C'est pour là, Parce que, avant d'aller. Je disais déjà, informez-les que j'arrive. Informez-les que j'arrive. Alléluia. Amen. Tout le monde était... Ils ont enlevé leurs antennes pour voir. Frère et c'est très important d'être discret dans ta vie. Si tu veux réussir, gardez. Sache, demande à Dieu toujours de t'orienter. Ce que tu veux, est-ce que je puisse parler ou non Amen. Amen Alléluia Amen. Dans l'environnement Là c'est capital Les interdits Je vais terminer par ici Amen, Amen. Ce point est capital Beaucoup de gens ne réussissent pas leur vie Même beaucoup de serviteurs n'accomplissent pas leur mission à cause des interdits Amen Amen, Amen. Amen. Amen. Frères et Sœurs si tu comprends les interdits dans ta vie tu y réussiras c'est pour cela que j'avais dit dans l'école de Dieu il y a des choses principales connaître Dieu et se connaître soi-même Amen. Amen Parce qu'il y a des interdits Que là où je peux toucher Et là où je ne peux pas toucher La récite dépend Là où je veux maîtriser Les interdits Quand je me connais Je sais Quel est mon côté fort Et quelle est ma faiblesse Amen. Amen. L'homme qui se connaît, c'est l'homme qui va réussir. Amen. Amen. Je connais mes côtés forts. Je sais que là, même si je touche, je ne veux pas trébucher. Mais ce côté ici, je ne peux pas y mettre mes pieds. Parce que si je mets mes pieds là, je ne sortirai pas. Alléluia l'église. Amen. Amen l'église. Amen. Ne dites pas que non, je suis spirituel. Non. On ne blague pas avec les interdits. Amen. Frère, le principe de l'interdit est fondamental. Sachez que tout ce que tu fais, que tout ce que tu as, il y a des choses que tu, tu dois gérer. Et dans tout ce que tu gères, il y a un interdit. Amen. Amen. Amen. Est-ce que l'Église me comprend? Amen. Le principe de l'interdit est fondamental. Tout ce que j'ai, tout ce que vous avez, tout ce que vous gérez, il existe un interdit. Une chose qui vous est défendu de toucher et la violation de cet interdit entraînera une perte immédiate dans tout ce que tu gères Amen c'est très important les interdits c'est là où il y a la récite si tu, tu arrives à comprendre les interdits à être capable de le surmonter, tu es un homme ou bien une femme qui réussira. Amen. Mais si tu ne sais pas le maîtriser, tu ne sais pas tes interdits, frère et sœur, tu vas violer. Amen. C'est très important l'église de Dieu. Surtout dans la vie chrétienne. Je vais donner, il y a beaucoup d'exemples. Amen. Amen. Le premier exemple. L'homme dans les jardins. Amen. Amen. Genèse 2. Dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 17, la Bible est dit. Mais tu, tu, tu n'en mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours tu en mangeras, tu mourras. Amen. Amen. Ici la Bible dit Il donna à l'homme tout Amen. Amen Il a donné à l'homme tout Il a placé l'homme dans le jardin Mais il a donné les interdits Il a dit ici Tu ne mangeras de tout Mais sauf de l'arbre de connaissance du bien Et du mal car le jour que tu as mangeras, tu mourras. Amen. Amen. Frère et soeur, dans l'église, il faut savoir dans ta vie qu'il y a des choses à gérer. Dans tout ce que tu as à gérer, il y a un interdit. Là où tu ne peux pas toucher, le jour que tu les toucheras, tu mourras. C'est-à-dire, tu vas manquer la bénédiction. Amen. C'est-à-dire, on comprend bien que l'homme avait l'interdiction formelle de manger des fruits d'un arbre Mais comme l'homme n'avait pas répondu à l'attente de Dieu, il a touché l'interdit Qu'est-ce qui s'est passé L'homme a tout perdu Amen Amen Amen Amen Amen l'église de Dieu Amen L'interdit Frère et soeur, moi quand je suis euh, Dieu m'a appelé J'étais, comme je disais J'étais encore très très jeune Dans ma famille Nous sommes nés quatre garçons et trois filles Amen Amen je ne sais pas si je vais dire ça étoile, ou bien comment, ou bien une malédiction, je ne sais pas. Pour nous, les garçons, les filles couraient derrière nous. Quand je regarde mon grand frère, quand je regarde mon petit frère qui me suit, les filles couraient derrière nous. Quand je regarde moi-même, quand, quand j je, je, je grandissais, je me disais, je ne suis pas beau, mais comment dans, Partout dans l'école. Amen. Amen Quand Dieu m'a appelé, il m'a donné des choses que je respecte jusqu'à présent. Amen, Amen. Amen. Amen. Il m'a dit, ne fixe pas tes yeux sur les filles, sur de femmes. Deuxième chose, ne cours pas derrière l'argent. Amen. Mm -hmm. Je vous dis sincèrement, même jusqu'à présent, il y a des gens qui m'ont proposé, si moi je pouvais venir en Europe, je devais venir en 1982. Là, j'étais dans ma dernière année, euh, le sixième des humanités. J'avais connu une fille, une femme, elle était... Elle était m'a attaché à moi elle m'avait proposé de m'envoyer en europe amen elle amen. a dit ça même à mon frère il a dit que ton frère il est je ne peux pas comment le qualifier parce que son son euh, son père était un ingé... il fit un général ils avaient l'argent elle m'a proposé je vais t'envoyer en Europe et quand moi je viendrai en Europe, on peut faire notre vie. J'étais encore, j'avais 18 ans. Mais elle courait derrière moi. Amen. Elle oui. était venue même chez nous. Mes parents, elle n'est pas venue pour se présenter comme euh, ami, mais elle est venue se mettre. Non, j'aime beaucoup euh, votre enfant. C'est pour cela parfois je l'aide. Elle a porté, comme moi je ne, je ne mange pas du foufou et du, du chouquang, je mange seulement du riz. Elle a porté du riz chez nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Frère, mais je sais que là c'est l'interdit. Alléluia l'église. Ça nous reste 5 minutes. Il y a beaucoup de choses à dire ici. C'est très important. Ne touche pas aux interdits Amen. Tu veux avoir la récite La bénédiction Frère Quels sont les interdits que Dieu t'a dit Regarde ton milieu Chacun de nous Nous avons des interdits Là où Dieu t'a dit Là ne touche pas Amen, Amen. Amen. C'est pour ça que je dis N'oublie pas la force de l'environnement il faut comprendre ton millier. Il faut comprendre toi-même quelle est ta force et quelle est ta faiblesse. <coughs> Alléluia. Amen. Quelle est ta force et quelle est ta faiblesse J'avais un des amis, il est pasteur maintenant. On les a envoyés pour aller faire l'évangélisation. Ils partaient à Kisangan, dans le bateau. Et le frère qui était avec lui, il s'est dit, il faut aller évangéliser ces, ces, ces femmes-là. Les femmes qui faisaient de la prostitution dans, dans le bateau. Le frère est venu avec sa Bible. Et la sœur, elle, elle, elle était partie s'est laver après. Elle est venue. Quand le frère a commencé à parler de la parole, la sœur a levé. C'est pas, il a commencé à mettre des douilles, l'huile de beauté. Le frère, là où il était, alléluia. Quand le frère est rentré pour euh, apporter les rapports sur la personne qui l'avait envoyé, c'est lui qui était son maître, son encadré. Quand le frère a commencé à dire. L'encadrille a dit qui a besoin de la délivrance. Qui est encore faible devant les femmes. Et c'était vrai. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Frères, tu dois savoir ta faiblesse. Si tu ne peux pas rester devant un homme, ne, non, ne dites pas qu'il nomme moi, moi. Non. Fouillez. La Bible dit fouillez. Amen. On ne blague pas avec le péché. Amen. Exact. Alléluia. Amen. N'aie pas honte de fuir Non, moi je ne peux pas. Non, je, Tu, tu n'es pas capable de fouiller. Amen. Amen. C'est très important. Si tu n'es pas capable de rester avec. Tu es. Euh, on peut te corrompre facilement. Il, il ne faut pas fréquenter l'argent. Fouiller. C'est que nous détruisons ça. Alléluia. C'est très important l'église de Dieu. Tu veux que la main de Dieu se manifeste dans ta vie. Il faut comprendre dans les interdits. Amen. Amen. Regardons Joseph. Dans la vie de Joseph, il y a des manifestations de ces principes. La première fois avec pontifat La femme du pontifat Amen. Genèse 39. Ça me reste 3 minutes ou 4 minutes. On va aller un peu rapide pour terminer là. que moi dans cette maison il ne m'a rien interdit except toi parce que tu es sa femme comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre dieu amen, amen. amen. regarde un homme sage amen, amen. amen. amen. amen. frère et sœurs, il faut le savoir sur tous les hommes de dieu quand Dieu t'utilise, Dieu met, dans ta, met sa parole dans ta vie, tu auras des, beaucoup de tentations. Amen. Amen. Même le serpent quand tu passes devant, tu chantes, tu modères, sans sache que tous les phares sont les, les bragués vers toi. Tu auras beaucoup de tentations. Ce qui manque à beaucoup de serviteurs. Savoir les interdire. Là où on peut toucher et là où on ne peut pas toucher. Regardez Joseph. La Bible dit qu'il était beau de figure. Il s'est retrouvé dans la maison de pontifes La grâce de Dieu était sur lui. Parce que tout ce qui touchait Joseph s'était béni. Ils ont vu que quand il a vu réellement que non. Cet homme est différent. Il a élevé Joseph comme chef de tous ses serviteurs. Alléluia. Amen. Mais il a dit à Joseph. Je te mets comme responsable de tous mes biens. Excepté ma femme. Amen. Tu peux toucher tout. Mais celle-ci ne touche pas. Alléluia. Amen. Là où beaucoup de gens tombent. Là où le succès amène dans la ruine. Joseph avait le succès. Il avait tout. Parce qu'il était devenu le maître de tout. Mais il a gardé une chose. L'interdit. Amen. Amen. Amen. Que je sais que je suis maître. Je peux toucher partout. Je peux entrer et sortir comme je veux. Mais ici, je, je ne peux pas toucher. Mmh. Quel homme sage. Mmh. Quand la femme de Pantiphar mmh. se présentée devant lui, il s'est rappelé. Il a dit à la femme de... Mon maître m'a mis comme chef. Il m'a donné l'autorité sur tout. Mais excepté toi. Tu es la femme de mon maître, je ne peux pas te toucher. Ah. Je n'ai pas l'autorité sur toi. Oh, si c'était à notre époque. Ah. Ah. Serwana. Ah. Amen. Ah. Il a tout. Serwana, cette sœur là Ah, cette femme-là. Regardez comme les succès nous amènent. C'est pour cela? Beaucoup, surtout nous, nous, ne savons pas garder l'élévation. Parce qu'on ne respecte pas les interdits. Alléluia. Amen. Amen. Regardez le deuxième exemple. Pour terminer, Je vais déjà dépassé le nom. Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses que je voulais toucher ici. mais Par manque de temps. Peut-être on en parlera prochainement. Amen. Amen. La deuxième chose, ce qui s'est passé dans la vie de Joseph, Genèse 41, c'est 40. J'ai établi sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul me levera au-dessus de toi. Amen. Amen. Maintenant Dieu a fait grâce à Joseph. Il, je, euh, Pharaon l'a vu. Il a apporté le discernement au, à Pharaon sur le rêve. Et Pharaon lui dit, maintenant tu es le maître. Je t'établis sur ma maison et sur tous les pays. Amen. Ah, oui. C'est le ma sauf le ton. Moi, c'est le moi aussi le ton. Je serai supérieur hein, à toi. Amen. Amen. Amen. Alléluia l'église. Ah, Frère et soeur, garde, savoir garder l'interdit. Là où on te dit de toucher, tu touches. Là où on te dit ne touche pas, ne touche pas. Amen. Amen Même dans les sacerdotes, Joseph a compris ça Devant Pharaon il, il était en Égypte Le maître de tout Pharaon l'a donné le tour Ici, ne franchis pas Il faut savoir tracer des, des lignes rouges Dans ta vie Amen. Amen Si Dieu nous prête vie Je reviendrai pour continuer sur ce message Amen, Amen. j'ai enseigné sur ce message, j'avais donné l'exemple des deux joueurs que nous connaissons tous. De Messi et de Cristiano Ronaldo. Amen. Amen. Amen. S'ils ont réussi leur vie sportive, s'ils ont devenu des grands, parce qu'ils ont mis des limites. Amen. Amen. Amen. Si tu veux réussir dans ta vie, savoir mettre des limites. Ça va tracer des lignes rouges. Et là, je vais traverser. Là, je ne traverserai pas. Amen. Amen. Amen. Moi, je le dis souvent, si ce n'était pas ma femme, je serais très, très gros. Amen. Amen. Amen. Mais ma femme, amie, non. Là, tu ne touches pas, tu ne manges pas. Là, non. Amen. Amen. Parce que j'ai grossi facilement Amen. Amen Parce que si je ne respecte pas Je vais grossir encore Et demain j'aurai des problèmes Frère, il faut savoir mettre des limites Ils sont disciplinés Parce qu'après l'interdiction Vient la discipline parce que la, la discipline amène l'interdiction. Amen. Amen. Si tu veux respecter l'interdiction, il faut être discipliné. C'est ce qu'on t'enseigne à l'église. Je sais que le pasteur a enseigné sur le Père spirituel ici. Il vous a parlé. Frère et sœurs, ça va se discipliner, mettre des, des points. Et là, qui réussiras. Nous fermons nos yeux. Rentre en toi-même. Hum. Regarde ta vie. Est-ce que tu te connais? Puis, hum. Somme 139, verset 23-24, il dit Sonde-moi ô oh Dieu et connais mon cœur. Éprouve-moi au oh Seigneur et connais mes pensées. Regarde si je suis dans une mauvaise voie et conduis-moi dans la voie de l'éternité. Dis à Dieu de te sonder. Est-ce que tu te connais? Quel est ton côté faible? Et quel est ton côté fort? Dis au Saint-Esprit de te révéler, même dans ta maison, pour que tu puisses être capable de réussir, de savoir choisir ton environnement, de savoir laisser ce qui peut t'empêcher des récits d'avancer, de savoir se séparer de tout ce qui, te, qui peut affecter ta vie, qui peut influencer ta vie. Nous prions dans le nom de Jésus. Prions. C'est l'émergence de la de la petite parole est de moi la force. parole. Des fois, À des fois, Et aujourd'hui, je ce qui a été dit, je les que nous aider. à a que a Seigneur, est-ce Est que c'est toi, beau à chaque événement Est-ce que c'est tout Seigneur sur un de nous qui pour nous afin que soit c'est après lui Bénis lui, bénis sa vie, béni, sa suis béni, je suis pour je suis béni, je suis béni, je suis béni, je béni, je suis béni, je je suis je suis je suis seul, le temps passe, mais cet ami reste. Je suis seul, je suis seul, cet ami, cet ami qu'on aimait à la main, son amour guérit ma. Ça m'essuie toutes mes larmes. Tout sauveur, tout sauveur, cet ami, cet ami qu'on aimait. Mes larmes Tout sauveur Tout sauveur Cet ami Cet ami Qu'on aimait Éternel peur de gloire, nous venons auprès de toi tel que nous sommes. Viens à travers de ton esprit nous sonder. Viens à travers de ton esprit pour regarder dans quelle voie nous sommes. Père éternel, conduis-nous. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Agis maintenant l'Esprit de Dieu. Pour que nous puissions comprendre notre environnement. Pour que nous soyons capables de choisir, Seigneur, de faire la différence. Père Éternel, aide-nous à comprendre que notre environnement nous influence. C'est pour cela, Seigneur, nous voulons que nous soyons influencés par ton esprit. Que l'esprit de Dieu nous influence. Partout où nous serons, dans nos maisons dans le travail, mmh. dans la vie. Mmh. Seigneur, que nous soyons seulement influencés par ton esprit. Amen. Seigneur, nous savons mmh. que cet environnement est affecté mmh. par des mauvais sorts, par des mauvais esprits. Mmh. Mais Seigneur, épargne-nous, épargne ton église Amen. par ta main de Dieu, par ton esprit. Amen. Je prie pour ton église j'ai je prie pour mon frère, pour ma soeur. Amen. Dans le nom de Jésus, Amen. aide, Seigneur, ton peuple. Amen à savoir choisir et à être capable de ne pas toucher aux interdits. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Continue à te manifester et à nous parler, à te révéler dans nos vies pour la gloire de ton nom. Nous avons prié. Amen. Amen.